Alors bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale une fois de plus aujourd'hui. Euh, je suis, mon nom est Jonathan Drapeau, je suis avec mon co-animateur, Benoît Laperreur, qui est Daben. Comment ça va mon Ben aujourd'hui? Ça va très bien. Et avant de continuer, j'aimerais sûr remercier euh, tous nos auditeurs, ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Euh, sans vous, le projet ne serait pas possible. Oui, effectivement. Puis, euh, ben, c'est le fun que vous continuez à nous, euh, à nous suivre là, davantage là, sur les médias sociaux. Donc, euh, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, euh, Spotify, Amazon Music et euh, Alouette. Euh, Aujourd'hui, euh, chers amis, dans le fond, euh, il ne fait pas beau dehors. C'est oh. une, euh, une, une drôle de journée, un grosse hiver. Puis... Qu'est-ce qui fait penser à l'hiver? C'est nos sports nationaux. Ouais, comme le hockey, par exemple. Yes! Et puis, euh, on a un invité spécial qui va pouvoir euh, nous parler de, euh, de sa carrière. Et puis, euh, un des, euh, des films légendaires, euh, un des dix euh, oh, plus ouais, grands ouais, ouais. films euh, sportifs de tous les temps. Hein? Doublé en québécois, bien entendu. Oui, c'est ça. Euh, on parle bien sûr de Slapshot. Oui. Et puis, euh, on va aller rejoindre notre ami, euh, notre nouvel ami, euh, M. Barrette, qui a interprété euh, le gouleur du, du film euh, Slapshot. Euh, bonjour, M. Barrette. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Ça va très, très bien. <rire> et tout tout d'abord, en fait, euh, on sait que euh, récemment, au mois d'octobre, vous avez été opéré. Euh, la première des questions qu'on voudrait savoir, c'est euh, comment va votre santé, M. Barrette? Ah, Dieu merci. Ma santé va très, très bien. L'opération a été un succès. et euh, Puis, euh, je suis en pleine forme. Euh, plus... plus euh, plus en forme qu'avant l'opération, finalement. Ah, c'est ah, c'est des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Oui, j'avais des problèmes de circulation sanguine. OK. L'opération, c'était un anévrisme que j'avais. Okay. Ah, OK. OK, OK. Et euh, maintenant, ma circulation est 100 sur 100. Super, ouais. parfait. <rire> Comme un jeu de mots. <rire> oh exactement. <rire> oui, M. Barrette, avant d'en de, venir au sujet du film « Lancer frappé, version française de Slapshot », on aimerait savoir si vous avez toujours... Euh, voulu être un comédien, ben vous envisagez un autre métier dans votre, dans votre enfance Non, non, j'étais sérieusement comédien avant même de faire ce film-là. J'ai okay. étudié à l'école nationale du Canada. Ah, bien sûr. Et puis, uh, j'avais déjà travaillé uh, dans plusieurs films québécois avant de, de faire Slap Shot. Uh, j'avais fait uh, La vraie nature de Bernadette avec Gilles Carl, okay. Les corps célestes. Quelques films avec Jean-Claude Laure. Okay. Euh, le premier de tous les films que j'ai faits, c'était Bulldozer avec Pierre Harel. Et dans plusieurs de ces films-là, j'ai travaillé avec euh, Donald Pilon, qui est devenu oui. mon okay. Et puis, Donald a été euh, invité par le réalisateur de Slapshot, George Royal, et celui qui a fait la direction euh, du film. Euh, Mike Fenton. Mike Fenton est celui qui avait fait la distribution de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, oui, oui. Oui, avec oui, euh, Jacques Ouais, Oui, c'était un, un, un, un bonhomme extraordinaire. Je pense qu'une des clés du film, c'est que tout le monde était à sa place dans ce film-là. Il n'y a pas de petits personnages. C'est... C'est pratiquement un documentaire, le scénario est extraordinaire. Mais pour en finir avec euh, la, la, la présence de Donald Pilon euh, à Montréal, euh, George Royal et Mike Fenton étaient installés au Ritz-Carlton. Et puis euh, Donald le représenté des comédiens francophones parce autres, et cherchait un short squat French-Canadian pour portrait de goalie. Okay. Et oui. il y avait, euh, après une semaine, il aurait auditionné peut-être 300 personnes. Et okay. Il n'avait pas trouvé euh, l'acteur pour jouer le rôle. Okay. Mais étant donné que Donald Pilon et moi étions amis, euh, la dernière journée, George O'Hill était, euh, était sur le point de retourner à Los Angeles, un peu découragé. Et puis Donald pensait à moi. Il a dit ils vont. Et il leur a dit « demain matin, je vous amène chez Carl Lamy, la compagnie de production avec qui nous avions fait La vraie nature de Bernadette, les corps célestes. » Et puis, il leur a fait visionner un extrait de La vraie nature de Bernadette, puis un extrait des corps célestes. Et après m'avoir vu la bête pendant quelques minutes, ils ont dit « On veut le voir aujourd'hui. » Mais moi, j'habitais déjà en Gaspésie. J'habitais oui. déjà à Saint-Léandre, près de Matane. Alors, j'ai reçu un coup de téléphone le matin. C'est-à-dire, c'est ma, ma femme qui a répondu. Moi, j'étais occupé à aider un de mes amis à transporter du foin, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, la fille de l'Union des artistes a dit, euh, « euh, Monsieur Barrett euh, serait-il intéressé à jouer dans un film avec Paul Newman? » Paul Newman, à cette époque-là, était très connu. Oui, bien sûr, mais sans savoir de, de quoi il retournait. Ça fait quoi ce film-là? C'est ça. Western, ça tue, je ne sais pas quoi. <rire> Et puis, euh, après ça, ça a été plus sérieux. C'est Donald Pilon qui m'a rappelé. Il dit Yvon, euh, le projet est très, très sérieux. Euh, ton billet d'avion est à l'aéroport de Montjoli. Wow. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir <rire> à 6 heures. J'ai pris l'avion à 3 heures, je suis arrivé au Ritz-Carlton à 6h moins 5. J'ai appelé M. Fenton à sa chambre, puis j'ai dit euh, « Mr. Fenton, ils vont m'arrêter. »« How did you made it? Comment t'as fait? <rire> » Mais là, j'avais hâte de savoir c'était quoi ce film-là. Je dois avoir faim, il m'a mis dans une brasserie euh, près de Ritz, euh, mais je n'avais pas faim. J'avais le goût de savoir c'était quoi. Ben, J'imagine. Oh, ça, ça devait ça commencer va, à, vous, à vous tracasser. Là. Fait que là, il a commencé à me raconter euh, l'histoire du film d'un bout à l'autre. Il dit, le film commence sur trois, as une entrevue à télé, ta, ta, ta. et puis il m'a raconté l'histoire d'un bout à l'autre. Ensuite, on est remonté à sa chambre et j'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. puis Vers minuit, j'ai auditionné. J'ai fait la première scène du film, puis lui m'a donné la réplique. Et quand il a eu fini les quelques pages de texte, il s'est mis à improviser. Mais j'avais déjà une bonne idée de qui était Denis le mieux. Euh, ça fait que je l'ai convaincu, et ça a été ça. Après ça, c'est. Euh, Quelques mois, où je, je me suis préparé à... Je voulais, euh, je voulais faire moi-même euh, mes appareils. Ma, le, le cascadeur, le gardien de but, qui n'a pas d'expérience, mais qui va être parfait. Là. Et puis, euh, malheureusement, j'ai été blessé euh, la dernière journée avant qu'on se prépare à tourner. C'était le samedi euh, près de Johnstown. On a tourné à, à Johnstown, en Pennsylvanie. Ouais. Et puis, euh, on tournait dans une ville adjacente, pas loin, là, dans un aréna. Puis, euh, j'étais dans les buts euh, avec mon équipement. Puis, George Royale était sur la glace. Puis, euh, les joueurs étaient là, les acteurs aussi. Puis, euh, George O'Hill a demandé à tout le monde de ne pas me faire de lancer frappé de l'intérieur de la ligne bleue. Mais, <rire> mon ami Jerry Hauser était... Euh, un peu survolté, il, il s'est approché et il a fait un lancer frappé. J'ai fait l'arrêt avec l'intérieur du genou, mais il mmh. manquait une pièce d'équipement. Okay. Je me suis effondré sur la glace, puis George Royal est venu me voir, me dit « Es-tu correct? » J'ai dit « J'ai fait l'arrêt. <rire> »« I made the safe. <rire> » <rire> Ça fait ont, ah, euh, avec son chauffeur à l'hôpital à Johnstown. Puis ils ont appelé le médecin de l'équipe des Jets parce que c'est un médecin qui est habitué à ce genre de blessure-là. Puis il est venu euh, ausculter mon genou. Et puis euh, j'avais déjà le genou euh, à peu près trois fois plus gros que normal. Là. Je me suis mis à faire de l'eau dans le genou. Et puis. Euh, il m'a programmé trois semaines de béquilles. OK. Mais je ne pouvais pas faire trois semaines de béquilles. Dans ma tête d'acteur québécois, je me suis dit, bon, ben écoute, euh, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ils commencent le tournage lundi. Mm -hmm. Et puis, euh, c'était... Euh, L'amitié s'est installé rapidement. OK. Dans cette équipe-là. Celui qui jouait à euh, est venu me voir après la pratique. Il est venu voir à l'hôpital si j'étais correct. Okay. Quand Arrivé à l'hôtel, à ma chambre, Lindsay Krause est venu me trouver. Puis elle m'a dit, je vais m'occuper de toi, je vais changer ta glace. Mais dans ma tête, moi, c'était fini. Il allait prendre quelqu'un d'autre, tu sais. Je dit dis, mm -hmm. c'était un de bon quand même. Mais euh, ça faisait une demi-heure que j'étais dans mon lit... Euh, avec des mauvaises idées en tête, puis ils sont rentrés d'ensemble. Paul Newman avec une revue. Euh, Paul Newman avec un panier de fruits puis une bouteille de fil Napoléon. <rire> George <rire> Royal avec une revue de Screw Magazine. Alan Nichols avec le reste de l'équipe m'avait composé une chanson. C'était <rire> moi, Denis Le Mieux. J'avais pas à m'inquiéter. Ça fait que j'ai. Quand tu, tu reçois un témoignage d'amitié et de confiance aussi important, ben, tu fais le mieux possible après. Ouais, c'est certain. J'avais un personnage extraordinaire à jouer. Tous les personnages avaient quelque chose d'important, puis il n'y en a pas de petits personnages dans ce film-là. C'est la qualité du film. C'est Tout le monde est à sa place. Ouais, Ça, c'est le résultat du travail. Tout le monde comprend bien, oui. Ouais. Le scénario était extraordinaire. Ce scénario-là a été écrit euh, pour euh, un peu ridiculiser la violence au hockey, parce que dans la ligue nord-américaine, euh, c'est rough, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, j'ai vu du hockey là, avec des batailles, puis des affaires de main, puis les polices pour aider les arbitres à sortir le matin final, puis avoir dons, là. mais oh. je n'avais pas vu de joueurs lancer leur hockey dans les estrades. OK? Puis des affaires de même, mais ça n'a pas de bon sens. Puis tout ce que tu attendais de la part du, des spectateurs, c'est rentrer dans la bande, rajouter la tête, <rire> ça n'a ça aucun bon sens. Et ce scénario-là a été écrit par celui qui fait Oglethorpe dans le film, -dans. il jouait pour le Il y avait... Euh, il était... Il devait faire le camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago Ok. à l'automne. Oh. Okay. Okay. Mais il a été blessé assez sauvagement que ça a mis euh, fin à tous ses espoirs de faire la Ligue nationale. OK. Puis eux autres venaient de Los Angeles. Sa soeur Nancy Dowd, celle qui a écrit le scénario, était à Los Angeles. OK. Il a, il a réalisé que bon, sa carrière à lui était finie. Euh, il voyait la situation, il a demandé à sa sœur de venir à Johnstown, puis elle a okay. passé un mois autour de l'équipe, okay. à mettre les tape recorders dans, dans le locker room, euh, à écouter le langage qui était parlé, ouais, ouais, ouais. à considérer aussi la violence qui était là, dans quel pitoyable état l'équipe était, Qui ne plus où ça allait, mm -hmm. Il ne savait pas où s'en allait les Jets. Non. Ok. Comprends tu comprends? Ouais, ouais, oui. Un mois et demi là, elle a écrit ce scénario-là qui est pratiquement un documentaire. Ok. Puis quand elle a présenté ce scénario-là à George O'Hill, il a trouvé ça génial. Puis comme lui il avait travaillé beaucoup avec Newman dans d'autres films, ils étaient proches l'un de l'autre. Mm -hmm. Ils ont fini par se retrouver euh, autour du film. Puis après ça, ben, ils ont construit l'équipe. Wow. Puis euh, ils ont pogné quelqu'un de, de Saint-Léandre, puis euh, ils l'ont mis d'un but. Mais c'était extraordinaire. On ben, a eu 13 semaines de tournage. C'est quand même. Dans ce temps-là, c'était ça. Tu sais, c'était un film où tu avais, euh, avais le sentiment que tu avais le droit de te préparer comme il faut, de répéter, de faire des folies. Tu sais, une gang de gars ensemble, ça a été. Euh, un moyen party de faire ce film-là. Mais le résultat est extraordinaire. Mais ça n'a pas été tout de suite ça, là. Alors, j'imagine, vous avez dû prendre beaucoup de prises, vous avez dû aussi beaucoup improviser, puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'improvisation qui a été retenue, parce que c'est souvent ça qui fait en sorte que le petit « wow factor », tu sais, qui, qui... Mais je pense que le scénario était tellement bien écrit. Oui. Okay. Qu'il n'y a eu pas tant d'improvisation. Ah, OK, OK. Oh, Mon personnage en a eu un petit peu plus que les autres okay. parce que je parlais souvent français dans le film. Treat me, right, fucking par exemple. <rire> hey, uh, what did you say? Is it OK? Je <rire> suis obligé d'aller souvent écrire mes répliques. Ouais, dans... ouais. Puis j'ai eu un bon rapport avec le réalisateur. On a, eu, on a eu du fun. Parce que, bon, je vais vous raconter euh, l'histoire, le être. Oui, oui, allez-y. Là, j'ai 38 ans de sobriété. Okay. Le film a 45 ans. Ça fait que j'avais un léger problème d'alcool. OK. Quand j'ai fait le film. Puis c'était pas mal le party tout le temps. Puis à un moment donné, au début du tournage, J'étais inquiet, comme un Québécois, je voulais savoir si le travail que je faisais était correct si ça faisait l'affaire de tout le monde. Ça fait que j'étais au bar. on était tous au même hôtel à Johnston, puis j'ai communiqué avec George Hill à minuit, je l'ai appelé à sa chambre. J'ai dit « Hello, You talking, it's dit, What do you want to talk about? Uh, » « I'll see you at Greyfest tomorrow morning, and will talk about it. » J'ai okay. bien vu que j'avais fait une gaffe, là, tu sais. Wow. T'as pas le réalisateur à minuit à sa chambre, bon. Wow. Le lendemain matin au déjeuner, il était déjà dans la salle euh, à dîner, lui. Fait que quand je suis arrivé, il s'est levé de sa table, puis il a marché vers moi. Puis il s'est emmené il a dit « What do you want to talk about ?» Je l'ai regardé et j'ai dit, « I'll call you tonight. <rire> » Puis ce, ce moment-là a créé une, une espèce de confiance, une, une bonne amitié. Il me demandait souvent d'improviser. Tu sais, à un moment donné, je fais une espèce de crise d'épilepsie dans le locker room. Tu sais? Ah oui, il va être allergique à vos fans de, je dirais, pas le My head to those fucking fans. »« Makes me, Pew, call the time, Pew. <rire> » <rire> bon ben ça, je devais avoir un texte. Okay. Ils habillé en gardien de but depuis 8h le matin hey en face du locker room. Il était après d'autres scènes avec le reste de l'équipe. Fait que là, j'étais un petit peu tanné d'attendre, mais ils ont fini de tourner vers 6h. George okay. Royal est sorti. Il dit ils vont forget the lines, oublie les répliques. Et moi, une crise d'épilepsie. <rire> <rire> bon. Mais ça a été, euh, tu, Après 45 ans, d'être capable de, de, de se promener avec un personnage de même, puis ça n'a pas été euh, tout de suite là, la suite pour moi. À la première, excuse, je vais continuer. C est c est pas tu... de problème. allez -y. À la première à Montréal, en 1977, on okay. était dans le hall d'entrée. Il y avait euh, Yvan Ponton, évidemment, il y avait Jean Tétrault, il y avait Nancy Dard. On était plusieurs du film. Oh oui. Il y avait un visionnement à 5h30, puis la première était à 7h30. Okay. Ça fait qu'on était dans le hall, puis euh, j'avais hâte de voir sortir le monde de la salle. Voici, s'il avait eu du fun, comment il avait pris ça. Le premier qui sort de la salle, un fan fini des Canadiens, un Irlandais d'à peu près 70 ans, il s'enligne direct sur moi, puis il dit « You're a disgrace for Hawking! » Oh non! Oh non! Et, euh, au début, les gens étaient insultés par le langage. Okay. Tu vois, le les joueurs de hockey professionnels se donnent une espèce de statut. Ouais, tu sais, ils s'habillent ouais. bien, ils ont des belles voitures, et ta, ta, ta. Ouais, ouais. puis les équipes euh, les poussent à ce genre de comportement-là. Ouais, ça fait ah. que moi, ça a été tranquille, de 1977 à 2001. Et quand même, là! À 2001, j'ai fait euh, 15 février 1839 avec Pierre Fardeau. Oui oui, oui, oui. les Patriotes, euh, oui, c'est ça. Ils sont faits primo. Mais à partir de là, mon fils a fait une page avec des photos, des films auxquels j'avais participé. Puis quelqu'un à Los Angeles a vu cette page-là, sur le web. Puis il a communiqué avec moi. C'est devenu un ami Ken Blake. Puis il dit, est-ce que c'était vous le gardien de but des Chiefs? J'ai dit oui. Il dit, « Accepteriez-vous de me signer des rondelles? Hum, »« Pourquoi? <rire> »« Je ne suis pas un collectionneur de rien, oh, oui. Mais là, il m'a expliqué que lui, il avait parti son site web dès la sortie du film, en 1976, à Los Angeles. Puis que c'était un, un site qui marchait. Puis Lui, il, il est devenu fan du film à l'instant où il l'a vu. Wow! Fait que moi, c'était le premier vraiment qui me témoignait une certaine reconnaissance pour mmh. avoir fait ça. Et Puis, il m'a envoyé ses rondelles. J'ai dit Qu'est-ce que tu veux que j'écrive ces rondelles Il dit Denis le mieux, numéro un, ils vont barrer. <rire> puis, quand j'y retournais retourné les rondelles, j'ai mis des feuilles d'appel du film, des call sheets, où il y avait le nom de tout le monde, de tous les acteurs. Ouais, de... ouais technique aussi. Puis lui, à partir de ça, il a réussi à contacter euh, la plupart des acteurs. Okay. En faisant, il a rencontré Louise et Janet Arthurs, les deux grandes blondes qui sont les meneuses de claque du film. Okay. On les a dans le locker room avec Guido Tennessee, et puis, bon. puis il a réalisé que Louise faisait de la sclérose en plaques. Okay. Il a été euh, touché, c'est un gars sensible, il m'est revenu, il dit euh, euh, « Accepteriez-vous de me donner quelque chose pour euh, venir en aide à Louise mm -hmm. ?» J'ai donné mon scénario original, tout oh. le monde a donné quelque chose, Newman, euh, Jersey, ben oui, oh. Puis pour la première fois depuis le tournage, en 2002 ça, oui. on a tourné euh, un soir. Euh, à Philadelphie, puis un soir à Johnstown, Louise faisait la mise au jeu dans sa chaise roulante, des deux parties. Puis on était une gang de slapshot, pour la première fois, on s'est fait tournage, plusieurs. Puis on a signé des photos, euh, deux soirs, on y, a, on y a ramassé 25 000 pièces. Wow, félicitations, honnêtement, c'est un bel expo, hein? Non, non, mais attends, ça n'arrête pas là. Hein. <rire> <rire> C'est qu'à partir de ça, moi, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire d'extrêmement positif avec ce film-là. Mm -hmm. Tout le monde, euh, toutes les équipes professionnelles, autant football, hockey, baseball, euh, ont des fondations qui supportent. Mm -hmm. Puis euh, quand ils invitent la gang de Slashot, euh, ils réunissent la quantité de monde qu'ils veulent. Là. Ben, c'est ça. Ouais, ouais, c'est normal aussi. problème, ah, oui. ça fait que depuis 2001, on fait à peu près quatre ou cinq levées de fonds par année. Wow! Et puis, je me suis lié d'amitié avec un Kéré Goulet, qui lui a fait sa carrière de hockey professionnel en Allemagne. Ok. Fait qu'on a fait quatre tournées en Allemagne. Ah, ça c'est cool. On a fait une tournée en Australie. Mais ça, le fait d'avoir joué ce personnage-là, ça m'a permis de me retrouver aux côtés de Daryl Sittler et de Tiger Williams en Australie. <rire> C'est cool, Puis on rentrait dans l'Arena à Sydney, là. Puis euh, pour les spectateurs à Sydney, Tiger Williams et euh, Daryl Sittler, ils les connaissaient pas. Mais quand ils voyaient mon. mon mon chandail de Denis Lemieux avec euh, <rire> le nom en arrière, ils connaissent toutes les répliques partout, tu sais. <rire> C'est mmh. drôle que vous dites ça parce que, tu sais, moi, je me souviens, il y a quelques années, tu sais, au début de l'Internet, tu sais, tu es arrivé en 95, 16, 17 à peu près, je ne me souviens plus exactement, mais tu sais. Je me souviens, il y avait des pages Internet, puis tu pouvais tu télécharger des images, c'était super long. Tu pouvais télécharger des waves, puis ça. Je me souviens que les premiers sons que tu pouvais récupérer de l'Internet, c'était toutes des répliques de Slap Il y avait du Elvis Graton, du TikTok aussi. Ben oui, c'est ça, mais c'était vraiment comme. Moi, en tout cas, ça a marqué mon enfance à quel point, tu sais. Ces répliques là ouais. ont resté puis ont duré pendant comme 45 ans, tu sais, puis ben, oh. on en entend encore parler. L'an dernier, <rire> dernier, ça a marqué votre 45e anniversaire de, de ce classique, tu sais. Pouvez-vous nous en parler, tu sais, de, la, de, de, de, de cette fameuse réunion mémorable? Moi, je peux t'en parler parce que j'ai fait exactement ce que je fais là. là. Okay. là en attente d'une opération, ouais. je ne pouvais pas me promener parce ouais. que je ne savais pas exactement... Quand je serai opéré, demain okay. disponible. Puis les autres ont fait le tour de, je sais pas combien de villes au Canada. Ok ok. Et quand il y avait des gros parties, on faisait comme on fait là. Ouais ouais ouais. Puis bye bye. Puis, tu sais. Ça me manquait, mais là je recommence à voyager. Okay. Super, mais je compte pas longtemps. Boston, Buffalo, euh, Minnesota. Euh, au mois de mars, j'ai trois quatre suites. Ah, c'est bon qu'on vous aille pogné là, parce que peut-être vous n'auriez pas été disponible euh, dans les semaines à venir. Va te dire de quoi? La vie organise bien les affaires. Ah, ah ça c'est sûr. <rire> On aimerait connaître euh, vos opinions sur les deux suites qui ont eu lieu, une en 2002 avec Stephen Baldwin et une en 2008 avec le regretté Leslie Nielsen. Mes avis vous euh, aussi? Moi, je, en tout cas, regarde, je vais te parler de... Ce, de... C'est parce que ce qu'il y a dans Slapshot, il ne l'a pas dans ces films-là. Non, hein? Il ah, n'y a, a pas a, de quelque chose. Après, les frères il ouais. n'y a pas d'humour. Mais les frères Hanson, euh, moi, c'est bien de valeur. Euh, on était ensemble en, en Allemagne, puis ils m'ont demandé comment je trouvais Slapshot 2, puis j'ai dit, un de mes chums qui appelle ça Slap <rire> <rire> ah, shit, shit, shit, shit. Mais je que j'étais déçu. J'étais ouais. déçu parce que euh, il, y aurait, principe, il y avait en principe, s'il y avait invité euh, plusieurs acteurs du premier film, on avait cette espèce de confrérie qui existait dans Slapshot. Puis ça, ben, ça s'invente pas. D'ailleurs, j'ai reçu ça à Noël l'année année, Je n'ai pas le troisième, là, mais il y a Slapshot 1, Slapshot 2. <rire> Vous, vous devez l'avoir les C'est ce coffre-là Comment vous dites ça Je chanceux, tu as Slap Shot 1. Hein? <rire> ah ben oui, ça, dans ma connexion ça. Et puis, euh, en 2012, dans le fond, euh, suite à toute la, la, la, la, la, la, la, la fébrilité en lien à Slap Shot, euh, ils ont essayé de créer un film. Euh, qui s'appelait The Goon, euh, ouais, qui est interprété ouais. par l'acteur principal, Sean William Scott. Euh, Le fameux Stifler. Oui, c'est ça. <rire> Quelle est votre opinion à propos de ce film-là? Moi, regarde, euh, c'est dommage, mais ça ne euh, m'a pas rejoint. Pas vrai. Moi, la violence, là, euh, je trouve qu'on l'avait ridiculisé euh, très bien avec 1. Ouais, ouais, ouais, ouais. Disons que c'est assez, ouais, euh, ça assez ça. hardcore, là. Ouais, ouais. Je veux dire que, regarde, on n'a probablement pas atteint notre but parce que ça n'a pas empêché la violence d'exister encore au hockey. Non, effectivement. Alors, effectivement. Les gens l'ont reçu différemment, euh, le film. Mais quand tu regardes ça, c'est assez rare qu'un film de hockey finisse par un striptease. Euh, ouais, <rire> C'est certain. <rire> Puis, ce, ce film-là, il a été adopté par toutes les ligues de garage du monde entier. C'est vrai. C'est quand tu penses à, à les gens en Saskatchewan qui ont eu un accident d'autobus. Oui, ouais, ouais. ont perdu la vie. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Bon, dans le stationnement, à côté de l'autobus accidenté, il y avait une cassette de slapshot. Oh c'est il Ils sont morts à Rio, au moins. Hein. Ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai, mais comme on, on parlait juste avant, du premier euh, film de Slapshot versus tout ce qui a été fait. c'est vrai qu'il y avait, oui, il y avait de la violence. C'était de la violence exposant 10, on va dire, mais je trouvais qu'il y, y avait le petit côté drôle. Enfin, moi, je me souviens d'une scène, oui. Benoît. La, à un moment donné, il y a un, il y a un, un gars de, des, des frères Hanson oui. qui snap, puis le, le, le gars qui joue de log, il l'a soué par la tête. <rire> à chaque fois, je l'écoutais peut-être 200 fois le film, mais à chaque fois, oh, es sûr rire. ça me fait éclater de rire. Ah, il y a tellement d'affaires là. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas... Moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de fans de Slapshot. Puis... L'affaire qui, qui, la, qui les attache à ce film-là, c'est l'humour. Ah ouais, oh ben oui oui, oui, oui, oui, oui, oui. Le gars, fois le je, je, aussi, travaille, oui. je travaille fort toute la journée, j'arrive à la maison, je m'ouvre une canette de bière, je mets le DVD de Snapshot dans TV. C'est un sentiment pur, là. C'est ouais, ouais. c'est ça. C'est reposant, tu sais. Objectif accompli, comme on dit. Oui, euh, ouais, euh, M. Barrette, nous autres, moi et Jonathan, on est deux petits gars de Québec. On a perdu les Nordiques en 1995. Avec toutes les rumeurs qui circulent, croyez-vous à un éventuel retour des Nordiques de Québec? Moi, j'ai un peu de misère avec, euh, avec ça. ça. Ça aurait dû arriver bien avant. Euh, puis, euh, je vais te dire, euh, tant que Gary il être là. là... <rire> oui, lui, ouais. Euh, les clubs canadiens, il n'est pas fou pour ça. Là. Ah, ça se pousse. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le hockey. Je suis un fan ouais. des de Canadiens. C'est le fun cette année. Les gars ont du plaisir à jouer. Ben oui. Un bon coach, tu sais. Pour moi, le hockey, c'est ça. Tu sais, il faut que tu aies du plaisir à jouer. C'est un exact. jeu. Et je travaille ça. avec le Goulet. Puis lui, il est parti de deux fondations. Une qui s'appelle Shoot for a Cure, qui okay. remonte pour des recherches sur les maladies de la moelle épinière, des accidents de okay. joie, souvent. Puis l'autre fondation, c'est Stop Concussion. OK. Père de la prévention sur la prévention des commotions cérébrales. Oui, oui, oui. On va D'ailleurs, on va mettre les deux liens euh, dans votre entrevue euh, si les gens veulent euh, donner euh, ah, un ou quelque chose. Veux, ça, ça c ça, pourrait c être... C'est très heureux de ça super, ouais. ça va nous faire plaisir. Il manque euh, Régoulet, il, oui. il est à Melbourne. À qui? À Melbourne, à qui? Comme euh, coach. À qui? Et Melbourne Highs. Okay. C'est pas à porte? <rire> non. <rire> J'ai fait des petites vidéos, puis j'en ai. super. <rire> euh, ben. Merci beaucoup, euh, M. Barrette, de votre temps. Honnêtement, hey, ça fait déjà pratiquement euh, plus de 30 minutes qu'on est avec vous. Et comme à l'habitude, juste à la fin de notre euh, émission, euh, Benoît, a.k.a. Euh, Nastradaben, Nastra, Nastradaben pour Nastradamus, okay. on peut prédire, en fait, à la fin de nos émissions, le futur de nos euh, de nos invités. Alors la... La voix est à toi, La mon ami. La voix est à moi. Yes. Ben, tout d'abord, M. Barrette, ça fait un honneur de vous avoir comme invité. Euh, C'est inoubliable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et, euh, je prédis que peut-être vous l'avez fait dans le passé, je ne me rappelle pas, mais que vous allez genre ressusciter votre personnage de Denis mieux dans, dans un commanditaire publicitaire. Euh, C'est comme pas... ça, mais là, je suis en négociation avec une entreprise à Montréal. Ah euh, utiliser la, la première scène du film pour okay. faire la promotion de leur affaire aux autres, c'est bon, Ben. Ah, c'est cool. <rire> ah, c'est rare. Ben, ben c'est rare qu'ils se trompent. nous, on, on est des fans de, de lutte, mais on est aussi des fans de hockey puis des fois, on écoute des trucs. Puis, euh... ces prédictions là sont pas mal proches. Puis, c'est le fun de. Déjà ça là, je trouve ça. Euh assez spécial. Là. Ben oui, ben oui. <rire> ah, vraiment là. Moi, je vais vous annoncer une autre nouvelle. Oui, allez-y. Oui, allez à papa aujourd'hui. Ah, oh, c'est donc bien le fun. Félicitations. C'est Félicitations, bon la vrai. première fois. Bien. Ouais, oui, ben oui, ben oui. oui okay. <rire> Super. Hey, on, on, vous, euh, on vous embrasse, mais on vous félicite honnêtement. Il semble que ça change la vie. Puis c'est le fun ah. parce qu'on les gâte. Après ah. ça, oh. euh, on a moins de responsabilités, on les gâte, puis après ça on les pitch. <rire> Moi, grand-papa, ça a été une bénédiction. C'est ah. un fantastique. Une belle famille. Belle le fun. Vous êtes un bon vivant, en tout cas. Ben oui, ben oui. Eh oui, Dieu merci. <rire> oui. Puis on vous souhaite encore des belles années puis de la santé. Alors, ben, c'est ici que se termine notre émission spéciale avec euh, Monsieur Lemieux qui. Euh, qui est interprété par le Gaulard des, des Chiefs. Oui, c'est ça. Et euh, Yvon Barrette, en fait. Qui nous parlait depuis Matane? Yes, depuis Matane, euh, avec la belle tempête d'hiver. Oh. Merci beaucoup. C'est un honneur, honnêtement, que vous ayez pu prendre quelques minutes euh, de votre temps et de votre générosité. On vous embrasse, puis euh, bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée à vous autres aussi. Au revoir, M. Barrette. Merci. Au revoir. Bye.